Merci. On est la Oh, on a la musique. Oh, Mais tu, Attends, tu, je... oh cette caresse pour la la les oreilles. Non, c'est vraiment pas une caresse pour les oreilles. Je n'est pas la musique. Et du coup, qui a gagné T'as pas. Euh, écoute oh, la musique. Oh mon dieu. Écoute la musique et dis-moi que t'as pas l'impression que c'est le moment émotion d'une série pourrie des années de 90. Ah, c'est magnifique. Genre, ils rentre de vacances, un truc comme ça. Oh, c'est génial. Ah, c'est. Oh, c'est un délice! T'as mis quelle map euh, là? J'ai mis la map du froid à Winterland. Parfait. Oh, je Mettez vos petites laines! Putain, Fred, t'as reçu l'invite? Je rejoins! Ok, je rejoins! <rire> je vis dans la terreur. Est-ce que le menu va partir? Je ne sais pas. Le suspense! Please. La collision, auto scoreboard, active Non on va aller virer aller. auto scoreboard hein. vous savez appuyer sur table vous n'êtes pas des débiles okay. Quoique <rire> Alors personnellement je suis complètement indébile hein après... Ah oui moi aussi hein. Non je ça Je veux ça mais Funeral Oh je peux jouer alors, alors par contre on va faire ah, option funéral. On va réduire le son de la musique Quoi ah. Fly, le oh, euh, tout le monde. Et ah merci pour euh, l'avènement Corsair. Pour de All in one, c'est si simple. Merci pour l'abonnement Corsair. Oh, du All in one. Easy peasy bro Salut, Oka, Non, troll race, right, moi je parie ça. que dans une heure on est tous en train d'insulter la mère de, de Balka. Mais après... <rire> <rire> Pourquoi non, la non, mienne Non, non, non, non. Elle a rien. Ah bah merci Comment ça marche D'accord. Ah ça a l'air trop dur là <rire> oh bah, merci Diddle. Merci, merci, merci, merci. merci Alors... Alors euh, merci Armin. Euh, Armin je suis bloqué. Oh ah. Mon dieu mais oh, cette oh, pluie oh, de sub oh. Merci Coquin. Oh, Alors merci, comment Coca, on fait Merci merci Corsair. Merci, merci Corsair aussi. Ah non c'était pas comme ça. Ah si c'est... Ah non c'était pas comme ça. Mm -hmm. Je veux le reset. Allez Fred. Faire. Tu peux le faire. Prends toi. <rire> allez stop plaît, glisse, glisse, oh, non, a glisse, a allez. Eh, moi j'aurais bondi sur la glace. Allez y'a quoi ah mais... Non. Ah, <rire> ah Balca, oh, tu es foi. si mauvais. <rire> toi vie que viens de commencer le jeu, moi. Mais fallait me faire plus fort, Balca. Non mais... Ah on Non pas mais je... Je... Je... Je... Je... Je... Je... Mais non, mais je te dis, il fallait faire plus fort, c'est... D'accord Je vais faire tout mon tapis de souris en long et en large, et on va voir ce que ça donne, écoute. Non, par contre, faut pas faire ça. Là, j'ai tapé. Est-ce que tu rajoutes un peu Et là, ça re- ouah bon, là c'est le beau jeu, ah. voilà Mais je voulais il y juste il y me chauffer il C'est vrai, c'est une montagne de sel après il Faut aller où Alors il y a un petit trick à faire Je crois que j'ai juste sauté moi ah, ah, là, un ça, petit trick oh, je Ah, trick. Oh, je, trick je, trick. ah je, je tente le trick Je tente le trick aussi Je tente le trick Ah oh, je l'ai raté Je tente le trick Ah il me <rire> Non pas mais non mais Dégage Bon oh, il est injouable Ah non oh, oh allez allez Oh non je tape partout sur mon bureau en tentant le truc. Ah <rire> oh, mais arrêtez de me pousser. Ah mais non, mais c'est trop dur. Ah, alors je, je tire à travers les feuillages, c'est le concept. Je dirais le... On dirait un titre de film français des années 80. Je de tire à travers les feuillages. Oh wow. On dirait une rime de Cabrel <rire> aussi. C'est ah, bah, la suite de Je vais bien, ne t'en fais pas. Je <rire> oh tape à travers les feuillages. <rire> caché avec moi, Sarwaka. Arrête-toi! Stop! Par le pouvoir de la volonté et de Francis Cabrel, il a réussi à faire arrêter ses deux la balle. Découvrez son secret. Les golfeurs le détestent. Oh, alors, alors, alors, attends, Trickshot! merde! Ah moi je traharde hein je mais truc très rien shot. du tout. Ah merde. Trick oh, oh, oh, non oh, oh, impeccable Oh, non, oh, C'est si près si loin à la fois. Allez, non, tu vas Oh non, oh, oh Est-ce que j'ai... Est oh là là. Ah non, je suis allé beaucoup trop loin. Oh là là... j'ai fait Comme si tu avais chopé des brins d'herbe mais que tu les jetais en l'air. J'ai fait un gameplay exceptionnel. Armin tellement pur. C'est clairement le pire J'ai fait <rire> un gameplay exceptionnel oui, Il t'a dit mais arrêtez Mais, monsieur Mais c'est trop clair. dur Non, c'est aisé J'ai fait ça en, en trois coups Quoi, Oui, mais, mais bon... Poussail, a... Quand on n'a pas d'amis, on a de la chance Oui, c'est. écoute, c'est vrai <rire> Non, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît <rire> Armin <rire> oh, What Mais non, mais c'est trop dur Non, mais c'est la coalition Mais quest en... oh, c'est fait non, mais... <rire> Mais le drapeau n'est pas physique Le drapeau n'est pas physique, physique. J'avais prévu de taper contre le drapeau pour m'arrêter Eh bien ça ne marche pas C'est un échec C'est un échec Oh diddles Oh... Oh, oh mais En plus, je me fais <rire> Oh la oh. oh, la Fred Chirurgical Non mais désolé mais c'est beaucoup trop drôle de, de, de frapper Armin Oui Chirurgical, mais ouais. Qui a mis du temps, mais. Comment on fait le All ici Comme je viens de le faire. Tu vois ce que je viens de faire Pas comme ça. qui se passe Mais casse-toi Ouais, Merde Non Oh merci Oh merci, Fred je suis dégoûté Oh, Fred, oh merci Oh, le sang Ok, je vais enlever la musique. Ah, je suis dégoûté de t'avoir mis. Mais non, mais Charles, la musique fait partie du jeu. Elle fait partie du jeu. Ça fait partie du gameplay. Ça fait partie du gameplay. S'il vous plaît, Oh, Diddles, allez, tombe. Oh, yes Oh, non, parfait Yes La vengeance de Marseille. Non, là La vengeance, c'est un plat que je mange tout de suite. Non La vengeance, c'est un plat que je mange avec du stun. <rire> je pan, pan, pan, pan, en pan, fait, on va faire pan, un sub goal pan, à 10 pan, pour putain. que j'enlève la musique. Pan, pan, pan, quand on arrive pan, à 10 sub, j'enlève la musique. Pan, pan, pan, pan. Et quand ah on, là, on arrive à 11, on mute Fred Watt. <rire> <rire> mais c'est pas la musique, c'est pratique. Ouais, ah pratique. Moi, je l'ai. Ah. Qu'est-ce que je fais sûr, truc. Est pas pour Ah, tout en douceur Allez, ah non, dommage. non, mais qui m'a sorti J'aurais pu all-in-one. mais je me suis dit non. C'est oh, je encore Jean-Michel je Lidl qui m'a sorti Ah non mais je glisse aussi Oh le... Oh, oh avec le rebond ah, Non, non mais le pas... pas. De... Mmh. Mmh. T'es le pire connecant, que... fais-le <rire> Yes <rire> Je savais que ça allait te plaire comme qu <rire> Toi qui aimes la thune... Euh, à oh. Ah mais en fait, à, à partir oui. du moment où on désactive la musique sur une map, elle ne peut plus être réactivée pendant la même map Fou Moi je l'ai euh, toujours ça va. C'est vraiment un gameplay euh, asymétrique. Euh. Moi, je le chat quand de vous voulez la, faire faire la, de musique, de la de musique, vous me <rire> dites et vous la chante. Alors il y a Coca qui a proposé un très bon truc. Quand on arrive à 12 subs donc dans le euh, dans le sub goal, <rire> Fred ne parle qu'en phrase de Cabrel. Mais en fait il le fait déjà normalement. C'est-à-dire que si vous passez une soirée avec Fred, il va le faire à un moment de la soirée. Fred, faisons cela. Arrêtez de me pousser. Mais. Oh la vache Oh oh, oh Oh non, non yes Mais non Je te déteste On n'était pas censé être une amitié shonen C'est vrai C'est vrai, excuse-moi Fred Tu m'as poussé sous <rire> un camion là Quid Fred, du shonen Fred, c'est comme l'arc de Kiméa C'est normal, faut pas spoiler Mais, <rire> mais tu comprends, il y a un moment où toi et moi fonctionnent un peu pour mieux se retrouver Salut <rire> Ça devient bizarre, mais ok <rire> Oh, c'est moche ça Ah non mais si tu savais à quel point je galère actuellement, je sais plus je... Non, mais en fait, il faut que tu bourrines contre le mur d'en face. Joué, joué, voilà. Ah, d'accord, ma souris pleut. Mais ce jeu, c'est de la merde. <rire> Comment ça, ça rage Je vais ma souris. Mais oui, bien sûr, c'est la oui, faute du vrai. jeu. Mais, je, je suis déjà arrivé <rire> plus longtemps que vous là. charme, enfin, j'ai très très peur de cette photo. Non, mais je crois m'en souvenir à peu près et elle était très jolie de Alors, ne se pas taper fort. Alors, Flyaya bouge. Ah, merci Arlington Idol, tu vas faire chez Balka, il est trop Quoi ouais, Je suis pas premier, moi c'est faux, c'est un, euh... un bug. J'en peux plus, plus, vous imaginez pas à quel point j'ai envie de fredonner la musique. <rire> <trui> oh, je suis tellement <trui> Tu m'as coincé, gros con de là. <rire> <trui> oh la oh, <trui> oui oh la Merci, mec. J'en peux plus, la biche. J'en peux plus, mais je l'aime en même temps, c'est trop bizarre. Petit love-hate relationship, comme on dit. Putain, j'ai une feuille d'arbre de con, pour rien. Oh, oh, oh, le all-in-one. Non, non. Oh, mais va-t'en. Oui. Mais c'est toi, va-t'en. Oui. Ah, yes, merci Mais non, mais arrêtez. Arrêtez. Ok, all-in, tout, c'est pas grave. All in one, all, all in 3 C'est simple, c'est simple J'en ai tellement marre <rire> J'aime trop y'a Charles qui fait un câble, elle dit j'aime pas le golf, j'aime pas jouer à ces jeux de golf et je suis devant un putain de stream de golf <rire> Non mais c'est... un prank Est-ce que je tente le, le trick shot comme ça Genre BIM Ok c'était trop fort Oh Genre Bim genre, que... <rire> genre Bim Dégage play oui. Et moi suis rien ah, ah oui, ça c'était bien comme tir ça. Oui, ah, ça j'aurais pas, euh, ah, oui, pas dû. Je j'aurais pas à quel point je maîtrise le jeu, franchement. Pendant que vous faites les mecs et je joue tranquille dans mon. Mais on jeu. fait pas les mecs, nous. On assume, on est des bolosses. Ouais, oh euh... ouais, ouais. Ok, je vais faire la normale route. De, de, de Murton. <rire> mais le mec, genre, il a des strats speedrun quoi. <rire> non, mais j'ai tenté, j tenté ah le OOB, mais qui n'est pas passé donc. Euh... Le OOB t'allais faire un OBV, no mais genre... <rire> no. genre tu sortais du jeu. J'allais faire un striker glitch en fait pour accélérer les animations du jeu. <rire> je vais rager la dernière et rage kit. <rire> c'est tout à fait pas le cas, ça. Non mais elle parlait d'elle-même. De, de, de, de, C'était Charles. J'attends que vous veniez me quitter. Attendez, c'est quoi le layout de la map Il y a moins de. de... Ah oui, d'accord. Du coup, si je fais ça. Oh, là, je, là, là, je, là, je hack. Eh, hey, tu hack <rire> mais... Oh ah, me... ah, non, j'ai même eu moi aussi! Ah, mais t'as mais, mais pour... mais voté mais as Macron toi, pour, pour, pour de parler de hacking <rire> ou. Euh... <rire> mais, mais quel, rap... Quoi quel rapport? Quoi? Quel rapport? On a hacké le mini-golf. <rire> On a hacké le mini-golf. Non, <rire> Arlington, <rire> Arlington, min arrête, mais... ça ça faisait arrête. On a fait du gross hacking. Du gross hacking. Ah, ça juste. C'est faut Qu'est-ce que je fais? Moi je propose de tuer Diddles. Mais. <rire> bah écoute, euh, merci. Hein. <rire> je suis bloqué. Tu le Je suis bloqué, c'est bon. Je de me débloquer. Par Ah. C'est bon. <rire> <rire> Il y a Charles qui a dit, je, je l'installe hein, en parlant du jeu. Coucou Crystal. Et bonsoir aux gens qui sont arrivés entre-temps peut-être. Salut vais Y'a euh, y a Fargas qui est arrivé. Salut Fargas. Salut Crystal Telegram. Oh, quoi, ça rame chez Fly C'est quoi vos ouais. trucs qui vous sortent des, des, de, de, de la, de ouais, la balle J'ai voilà. ah, juste... essayé de faire une phrase, euh, Balka mais c'était pas... Non mais je... Ouais. oui, je suis euh, sous le choc. Bien merde. Les petits... cocoros. Ouais, Alors, il en reste du... combien de... Ah oui, il en reste pas mal. Ouais, est oh, mal il, faut aller... il faut, faire ah, faut, ah, faire faut de aller derrière nous. Il faut aller derrière nous. Il faut aller très très fort. Merde, oh là là, impeccable, impeccable. Trop Et oui, c'est un oh, peu une mais... métaphore de la vie. Oh euh, merci, Balka. Je t'en prie, un, un plaisir, toujours un plaisir. -na -na. -na -na. Oh, oh, oh, oh, Et, oh bon Et bien non, non Balka. Mmh, Et bien si. non. C'est proche Et pourtant ah si loin. Merci pour oh, le. Oh. Merci Lidl. Mais <rire> tu lag Mais j'ai lag que c'est où Tu lag à mort Ah non, si, j'avoue, tu lag à mort. Quoi Oh du de Pourquoi ah, ça on parle va que de tu sur le chat Je sais pas, laisse le chat vivre sa vie. T'as vu les tétés de qui <rire> Bienvenue sur Cringe TV <rire> Ah, je crois que c'est Coca-Cola Coz et Ferrure qui parlent de eux entre eux. Non, c'est Fargas. Ah, Fargas, pardon, pas Ferrure. pardon, Fargas. Ah la Dittles. Je vais pleurer toi recevoir un DM. Oh mon dieu c'est quoi Diddles... La... <rire> <rire> <rire> oh <mon Dieu> <rire> ok alors, oh Diddles on va faire un truc, tu n'as plus le droit de dire quoi que ce soit sur le niveau de n'importe qui ici, <rire> d'accord Parce que avec ce que tu nous as sorti là... YOLO Ça ne marche pas laisse-moi. Ah non mais je ne te touche pas, je suis. T'as cas, tu peux pas hacker le jeu. Bah euh petit tout tap, hop. Petit et ça passe. Le tout tap. Ah ouf. Oh all in. one All in one. Oh trop fort Fred. tu vois le all mais pareil mais in one. Waouh. Waouh. Alors, waouh. Je sais que ça fait un truc chelou sur le stream, je suis désolé. Je vais faire ça. merde, comment il a fait ça Qui a fait ça Retourne au point de départ. Ah, il y a une. C'est une. Désolé pour le. Je suis trop sur le. Tu vois, ça aussi, Nidel, je t'arrive pas à t'empêcher de la chanter. Pourquoi il n'y a plus rien sur le chat Ah, c'est bon. Si, ça parle de trucs. Si, ça parle toujours de noisissures et de tétons. Et de torse nu. Oui. On doit aller où mais visite un peu! Où est, où est ta, ta, ta es joie es joué, de, la, de la découverte? Tu vas te calmer? Ouais. Ah, peut C'est la... toi qui vas pousser. <rire> non, j'aurais pas dû faire mais ça. non, oh, non, non, non, non. Ah, Hamilton, ne fais pas ça! Non, mais non, j'ai ah. tout fait. Ah! Casse-toi! Casse laisse-moi laisse casse jouer d'abord, laisse-moi oui, les calmer. Ben, casse-toi! Ah, si proche! Au Moi courant. je tente le skill, hein. Merci. Je tente le skill. M moi je vais la faire à la.. À, ah à la mais à... ça c'était pas du skill. Non <rire> Et bah ben alors Ah <rire> oh. Je suis bloqué dans le décor Ah pour bloquer dans la clé Oh Oh Oh Oh, oh. <rire> j Tu vois j'aurais oh, été Diddle sous flyaya, je t'aurais sorti de la map. Euh, J'ai toujours ouais. touché personne. Or c'est faux, je suis gentil. J'ai toujours touché personne. Quoi comme ça t'as toujours touché ah, là, personne c Diddles. C'est vrai ce mensonge oh Mais cassez-vous C'est vrai ce mensonge, c'est pas une phrase de vieux Si Je m'adapte à... À... à Diddles donc oh. euh... Ah c'était énorme l'animation de tous les chocs là Est-ce que je peux jouer moi ah wow. merci. <rire> Bonjour oh, merci hey j'ai toujours pas trop moi! Hein. En, en <rire> fait, je, je, je Le je, je mec vais, qui se met devant tout le monde! <rire> je, je vais lâcher mon, mon, mon clavier, ma tout. Oui, moi on c'est ce que je fais, Balka, pour l'instant, hein. j'ai toujours pas tiré, hein. On va juste spec. Non, on descend! Oh, c'est en pente! <rire> on oh, c'est en pente! Faites <rire> tu peux me tirer dessus, s'il te plaît? Non. Moi j'attends. Tu peux plus nuler? Balka, mais barre-toi! Oui, euh, Attends, je vais me barrer. X3. Oui, mais ça marche plus, ça a bugué. Tiens, on voilà, va Mais je non, mais barrez-vous! Mais cassez-vous! <rire> moi j'attends que vous me tiriez dessus, hein. Je vais t'esquiver es <rire> Ah oh, c'est dommage ça, Deedles. Dit... N'est-ce pas <rire> Oh là là, vous me faites chiant. The sadness. Oh non, joli Comment lutte. ça fait <rire> Fly, quand même, deux strokes, hein. Ok, maintenant 3. Oh Mais ah, toi, toi ouais, Fly je... Oh ah Est-ce es que euh... Fly veut le faire The impossible Barde-toi, Fly Ah non. <rire> allez, non allez, fais le rebond, fais le rebond Fred, fais le rebond Fred, fais le rebond le Fred, le rebond le Non mais Oh, ah, <rire> j'ai perdu Fred le mais, mais je voulais <rire> le sortir et rentrer en même temps. Non mais on est pas au bizarre. Okay. Mais je t'emmerde <rire> <Merci, frère. rire> Putain mais on a le grincement de porte maintenant, voilà, super <rire> <Ta gueule. rire> C'est vrai que ça fait, que ta gueule. En rire en plus. Tu me l'as déjà dit. Donc euh. voilà. Je comprends rien cette map de con faut pas passer le passer. Dans le... Tu vois aller... le trou, faut y aller <rire> Oh, là là. oh, là. oh je la la Qu'est-ce que je passe faire Mais quel enfer, je me suis coincé à cause de vos conneries Oui, c'est toujours la faute des autres, hein, mis hein. Oh, le birdie, ah, birdie. Oh la là... Oh la Oh Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, le jeu, j'ai mérité Non, oh t'as mérité rien du tout. T'as mérité d'en chier avec moi Non <rire> <rire> Je me casse The birdie Allez, dès, the dès. le rebond, le rebond Oh yeah! Oh non! Oh non! Oh continue comme ça, continue comme ça. Oh non, j'y croyais. Tu rattrapes. Oh non, j'y croyais. Oh yeah. non. à égalité. Ta, ta, ta, ah, j'ai le cœur brisé. Ta, ta, ta, ta. Comment ça, on est égalité? Es qui, on égalité. Oh non, on est égalité. Putain, je suis troisième à nouveau. C'est quoi cette merde? Faut Attendez, c'est par où? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ah faut il faut faire 2000 tours. Waouh! C'est trop dur. Bon, il faut prendre le tremplin. Oh quel enfer! Allez, s'il te plaît, allez, un peu, un peu, un peu, encore un peu. Ah yes! Je vais me faire ça avec une balle verte. Casse-toi, Fred! Et je vous emmerde, je suis parfaitement placé et je vais en profiter. Ah, salut Armington, ça va? Ça fait quoi de faire partie des gagnants? Non, Diddles, dégage! Ah, ça fait du bien! Ah, ça fait du bien! Arrêtez Overwatch, que du golf pour plus de sel, y'a Ferrure qui a des bonnes idées. Bah, ça me dérange pas du tout ce que tu fais, Diddles, moi. Ça me remet au même endroit. Ah, oui, c'est pas comme sur le truc de débile. Ah, proche, putain! Charles, est-ce que tu veux nous rejoindre du coup? Ça sert à quoi, de toute façon, Overwatch ouais, Vas-y, même pas besoin Mais... du tremplin C'est un jeu de merde, Overwatch. Oh bah oui, bah voilà. Y'a des grands singes euh, qui euh, cherchent des meufs qui sont... qui congèlent des gens, super. <rire> Qu'est-ce qu'on te marre <rire> bah, bravo le scénario, quoi. Bravo le scénario Je perds tous mes J'ai déjà joué à Donkey Kong, merci. Ça Ça va, va je connais, hein. <rire> Non, manche, là, Bonsoir. Trop Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. L'invité surprise. Ouais, L'invité <rire> surprise, ouais. Alors, j'ai jamais joué à ce putain de jeu. Non, mais t'inquiète pas, mais non, ça non, fait non, mais je, vous ai juste pas, regardé... je vous ai juste regardé jouer je rageais alors que je jouais même pas. <rire> ah ouais, attends, attends, la prise en main est dégueulasse. Ah ouais, <rire> non, mais c'est horrible. Mais, mais fam, je me à fait... chaque fois, comment je tire fait... plus fort. <rire> c'est quoi ce de merde En faisant encore moins fort. Bonjour, Divulve, merci d'être passé. Faut que je encore moins fort. Bon, Star Wars. Là, c'est bien ça. C'est bien ça. Ah non. Oui. Alors, j'ai tellement, connex... tellement une connexion en mousse que j'ai peur de laguer sur le jeu de golf, on va voir. Bah coupe le stream. ça pas déjà fait. J'ai coupé Ah, d'accord. Enfin s'en le je... Canning West. Non mais si la musique, je vais vous buter par contre. Écoute, tu sais ce qu'on fait comme deal Chaque fois que t'es dernière, je chante la musique. Ouais, enfin bon... mais le gars, il cherche à me faire fuir trop fort. Quelle angoisse, quelle angoisse Ah non Si près du but Ah mais non C'est nul <rire> Ah qui m'a poussé Mais non Coca, reste enfin, c'est pas grave, hein, c'est qu'un jeu non, de golf non, si je suis éco Non Non ah. Vous vous rappelez quand vous alliez au mini-golf et qu'il fallait faire ça non mais il non, peut regarder le... en direct du coup. T'es déjà allé dans un mini golf euh, où oui. c'était de la neige avec des obstacles en glaçons et des trous <rire> au milieu la On pourrait ah, arrêter deux secondes, si vous voulez. <rire> deux secondes non, mais Je suis en train d'essayer d'enlever la musique parce que oh. c'est pas possible. Oh. Parfait. J'ai l'impression d'être dans amie. Twin Peaks. Non mais enfin, Oh là là, magnifique. On va oui. pas, pas la version euh... de Twin Peaks. Hein. J'attends votre oui. invite. Eh bien, à la prochaine game. On est d'accord que personne ne va réussir à passer ce niveau Ah bah c'est moi c'est fait C'est moi c'est fait Il y a Samy qui dit voilà Charles toujours plus de sel. Alors c'est pas vrai je... Comment ça c'est pas vrai Bah... J'arrive même pas à prouver... La meuf a zéro argument... Non que c'est bon... Oh Flyaya Flyaya il a failli valider... Sur une autre map... Et c'est ça le talent... Bon, je, je, range mon bureau, je range mon bureau et je vais mettre un grand coup de ses morts. Coucou. Mais passe. Ne, pas juste, euh, passe pas juste ta tête dans l'embrasure <rire> de la porte. Passe tout ton corps. Oh, oh bon. et, et, et ton torse, je sais pas, j'en sais. Le jeu ne Pourquoi ça parle toujours de torse à finalement <rire> Je sais pas, je pense à Fargas. <rire> Viens juste passer du temps avec nous. Non mais très bien. On, on est pas si flippant. Merci pour le rappel. Euh, le rappel de quoi, ferrure mais Non mais va chiche ta mère, le jeu <rire> Pardon Oui, j'ai t'as bien entendu. Pardon Je lui ai dit d'aller chez sa mère. De... Non mais faut... il faut plus se taper. Et voilà, super, on s'amuse. Ah, on rigole, hein. Oh, je suis premier. Rigole, oh. 14, 14 coups, ah, est-ce que c'est une balle de golf